Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, de toi. Ma vie n'est rien sans toi. Écoute les cris de mon cœur, écoute mon cœur qui pleure. Écoute-moi Seigneur, j'ai besoin de toi, de toi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai Je ne suis rien Tu le sais, Seigneur Comment pourrais-je vivre ton amour Comment pourrais-je vivre Qui es-tu, Seigneur Et qui suis-je Garde-moi Toujours Seigneur, prends soin de moi. Au de moi, j'ai besoin de toi, de toi, toi, de toi Seigneur, je, je ne suis rien, rien. Tu, tu le sais Seigneur, et ta parole est venue jusqu'à moi pour me tracer. Je ne suis rien, tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi.